Euh, monsieur Je peux savoir ce qu'on fout ici Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Il l'a dit. Vous l'avez Bien sûr, Habite. <rire> ok, bon. Sinon, euh, je vous ai contacté, parce que pour mon prochain rapport, j'ai des questions. Je le lis dans ton regard. Oui, sur le fonctionnement de la plateforme YouTube. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est. Pas bah, la peine, c'est juste une plateforme de vidéos. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Ok, ok, on se calme, mec. On m'a dit que vous pouviez m'aider à arrêter de perdre des abonnés, vous avez une astuce Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du couvre. le vos tic-tac. Bon, et pour Youtube alors